à tous aujourd'hui une créa un peu particulière un peu bizarre euh, là vous voyez euh, trois de nos chats enfin, alors celui là et euh, donc euh, Stanislas et Uma sont décédés euh, lockness va bien et euh, heureusement parce qu'on a de la chance lockness entre guillemets se fait bouffer la queue euh, par séraphin euh, ça c'est un petit tableau de création que j'avais fait euh, du temps où on avait euh, que <rire> que entre guillemets ces trois chats là euh, C'est fait avec les poils des champs en question. Euh, on ne voit pas très bien Ouma parce qu'elle était blanche. Euh, et euh, en fait ici, euh, Séraphin est monté sur une chaise pour accéder au tableau. Et il a mangé euh, littéralement la queue de, de, de Loch Que nous avons euh, largement rebrossé depuis. Et euh, ce que je vais faire, c'est ce que j'avais déjà fait à l'époque. On récupère les poils des animaux. Donc là, j'ai stocké euh, dans un petit sachet pour euh, Ness. Nous avons Sérapin qui est arrivé également. Je vous montre pour Trifon le petit dernier qui est un petit château. Mais lui, il n'y aura pas de quoi le représenter parce qu'on a récupéré que cette petite touffe-là. Hop là, il faut un petit rouquin et roux et blanc. Et les deux autres, ils sont euh, gris. Alors... L'idée c'est de récupérer du poil, on peut le manipuler un petit peu et on va euh, le feutrer. Alors, vous attendez pas à faire des énormes créations. c'est euh, fatigant et difficile euh, parce que euh, le poil de champ se feutre pas très bien, c'est pas de la laine. Hein. On prend un tapis à feutrer, donc j'ai celui-là en gros trou euh, et celui-là en beaucoup plus fin. On pose... Alors là j'ai remis parce qu'en fait euh, Séraphin s'est pas contenté de bouffer avec le Loch Ness Il a également attrapé La petite pelote en laine De laine Que j'avais faite et accrochée ici Il l'a attrapé, il, il s'est barré avec euh, Donc je viens de la recoller Voilà Je mets ça de côté et on va Essayer de feutrer le poil euh, De Loch Ness Et j'en profite pour vous montrer comment on fait Alors on a euh, différentes tailles, j'avais acheté les supports avec. Euh, j'avais pris du vernis à ongles. Euh, là, je suis en train de, de gratouiller parce que je cherchais la lettre. C'est pas un E, c'est pas un, un M, c'est quoi ce machin. En fait, c'est un F parce qu'en fait, euh, désolé pour les en fait. Euh, ça, c'est pour euh, grosse. Euh, ce sont des grosses euh, aiguilles et celle-ci, euh, elle est fine. J'avais acheté plusieurs supports parce qu'en fait, c'était assez difficile de les enlever, ça marchait pas bien. Et euh, génial les aiguilles, on sait pas ce que c'est. Donc j'avais mis euh, du vernis à ongles coloré pour euh, savoir ce que ce que c'était comme taille d'aiguille. Parce que franchement, euh, elle a eu, nu, euh, <rire> moi je sais pas, je vois pas bien. Mais si on regarde, je sais pas si vous arriverez vous à le voir. Celle-ci est fine. D'ailleurs, <rire> elle est bien tordue. <rire> euh, plus c'est fin, plus c'est fragile. Mais euh, plus c'est gros, plus on va venir feutrer euh, de manière euh, grossière intense donc il faut commencer par gros ensuite on resserre parce qu'en fait c'est vraiment la sensation de pas d'une maille qui se resserre parce qu'il n'y a pas de maille mais de la texture comme du tissu qui se resserre le moyen puis le fin mais enfin, euh, très simplement vous pouvez prendre un seul support avec une seule aiguille commencer par une grosse ensuite par une moyenne et ensuite par euh, passer à la fine Là, c'est des supports à aiguilles euh, multiples, donc ici il y en a 6. Là, il y, y, y a pour 6 trous, mais il ne me reste plus que 4 aiguilles pas cassées. Et ici, par contre, c'est un support pour une seule aiguille. Voilà, et donc ici j'ai marqué, euh, parce que je n'arrive pas à voir les tailles, ici euh, c'est pas écrit. Donc j'ai pour gros, M pour euh, moyen et F pour fin. Un jour, je vous montrerai ce que j'ai fait pour euh, mes aiguilles à tricoter. Alors. L'idée, c'est de ne pas se percer les, les mains, de ne pas se transpercer à grands coups les doigts. Donc éviter de monter trop haut. Et en fait, on va venir faire clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac. Voilà. On répète, on répète ce mouvement. Là, j'ai une plaque en verre en dessous, donc ça fait un peu, quand même, un peu beaucoup de bruit. Je vais mettre l'autre plaque en dessous. Voilà. Tac tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Vous entendez? Voilà. Je vous montre. Alors, il faut faire attention plus le poil de chat, ça a tendance à vachement bien s'incruster dans le. dans le dans la mousse. Le, le, le poil de chat est plus doux, <rire> touché, mais il est quand même plus enquiquinant à feutrer que euh, bah, le poil de mouton. La laine quoi. <rire> le mouton. Donc là, vous voyez déjà. Rapidement, on a un, un tapis qui se forme et euh, ce tapis il est plus résistant. On peut tirer dessus, les poils viennent pas tout de suite. C'est le feutrage, c'est vraiment le concept du feutrage, pas enfin, du feutrage mécanique parce qu'il y a un autre euh, euh, type de feutrage. Je l'ai essayé aussi, ça m'a explosé les mains. C'est le feutrage à l'eau et au savon où en fait on vient euh, frotter la laine avec de l'eau et du savon et on frotte et on frotte et on frotte. Euh, J'avais fait des savons feutrés avec, euh, pff, je me suis explosé les mains, c'était moche en plus. Euh, c'était des... j'y vais passé bien une demi-heure là pour les premiers, euh, et c'était un carnage quoi. Donc vraiment pas une bonne expérience en ce qui me concerne. Il y a des personnes qui, qui aiment ça ou qui ont aussi la peau plus résistante. Alors là, faites attention à vos doigts parce que ça, ça pique pas, ça transperce. une expérience très largement vécue donc là comme c'est une queue que je veux faire je suis déjà un peu en train de faire la forme je vais voir pour passer euh, à la taille moyenne pour commencer à avoir quelque chose de plus dense euh, là je le sens euh, je le sens au toucher on voit que mes aiguilles elles sont pas de la même taille alors je vais regarder si euh... non je peux pas je peux pas faire grand chose à part enlever éventuellement la plus grande alors ça se dévisse c'est très simple d'utilisation ça par contre c'est pratique c'est vraiment simple à utiliser ici vous avez euh, donc la vis qui va là vous prenez euh, vos aiguilles vous les enlevez si elles sont cassées vous les mettez vous les glissez dans le trou et il n'y a plus qu'à revisser c'est vraiment très très très simple heureusement déjà que ça pique si en plus c'était compliqué Hop, donc là, je vais voir si euh, la manœuvre est plus facile si j'enlève celle qui est plus longue que les autres. Oui, c est, c est, quand je vous dis c'est facile, vous voyez la, la facilité que j'ai eu à Maniculaire, que j'ai eu mal à visser. Bon, après, il faut visser. Hop, voilà, nickel. Donc, on va voir si ça va mieux. Non, ça va pas mieux. <rire> après, il faut, faut, faut se dire que euh, l'aiguille, elle vient euh, en fait il y a des tout petits euh, crocs, croc, des petits euh, des petites griffes. Euh, bah là il n'y en a plus, en fait celles-là elles sont elles sont elles sont raides. C'est pour ça que ça ne marche pas bien. En fait ces aiguilles elles n'étaient pas plus petites, elles ont juste pété. Mais <rire> comme ça fait très longtemps, des années que je ne me suis pas servie de ça. Donc celles-là je vais les enlever. Alors est-ce qu'on voit là-dessus c'est vraiment tellement fin. Non, vous verrez pas avec cette caméra-là. Bon, je vous le dis, il y a des encoches dans le métal. Et en fait, ces encoches dans le métal, elles viennent griffer, elles viennent frotter le poil et ça vient l'entremêler euh, de manière très proche les poils les uns des autres. C'est ce qui permet d'avoir euh, au final cet aspect euh, tissu. Hop d'avoir une, euh, une unité alors que c'est juste un ensemble de poils voilà alors effectivement alors on sent que mon aiguille je pense que celle là aussi elle a été pétée et euh, elle fonctionne pas très bien mais euh, c'est déjà moins pire on va dire désolé pour la formulation très française mais des fois c'est tellement dur de dire c'est mieux c'est pas faux mais on pense pas vraiment voilà hop Bon, ça marche pas très bien. Je vais voir si la fine passe. Ah, ça passe bien. Super. Alors, faites attention à bien soulever. Parce que ça incruste dans le... Vous voyez Hop, hop, hop. faut bien le, le décoller. Super. Donc là, je suis très contente. J'ai vraiment euh, ce que je veux. La fine marche très bien. Mais elle ne marchera pas au début si vous utilisez un premier. Qu'elle est trop fine elle va passer euh, entre les amas de poils et elle ne va pas euh, donner euh, ce qu'on veut alors faites très attention à vos doigts quand vous manipulez des petits détails alors ce qu'on peut faire c'est mêler les couleurs par exemple si là vous aviez euh, de la laine et pas des poils de chat vous prenez un, un écheveau un, un paquet de laine, vous les tirez, vous mettez votre euh, morceau, vous rabattez pour faire euh, des lignes droites si vous voulez des lignes droites, et vous pouvez refaire la même chose avec des, des, des équivalents de, de fil, des morceaux étalés côte à côte. Hop Donc, là, euh, je commence déjà à modeler la forme de la queue, parce que euh, c'est une forme très simple, une queue de chat, c'est une... Euh, l'équivalent d'une droite en épaisseur c'est pour ce type de choses c'est vraiment euh, tout con quoi pour les autres formes de chat, euh, j'ai essayé plusieurs méthodes euh, je vais vous les décrire maintenant c'est euh, euh, j'avais utilisé un emporte-pièce pour récupérer les formes et puis après je les ai un petit peu modifiées j'avais fait euh, avec du papier j'avais rabattu en fait au fur et à mesure euh, mais quand on décolle notamment au niveau des oreilles en, béton parce que la forme ne tient pas et au final euh, j'avais redécoupé euh, j'avais redécoupé au, au ciseau et ça donnait des bien meilleurs résultats donc je pense que ce que je vais faire euh, avec les poils de séraphin c'est ça une grande plaque à peu près euh, rectangulaire euh, patatoïde nouvelle forme géométrique rectangulaire patatoïde voilà et euh, ensuite, je, je dessinerai sur une feuille de papier une, une, une forme une grossière de chat. Et euh, voilà. Donc là, la taille, la forme, ça me paraît pas mal. Euh, hop, voilà. Oui, hein, une queue de chat, c'est pas c est, c est tout seul. Sans le chat, c'est pas c'est pas précis, c'est pas très élégant. On peut là, c'est encore quelque chose de souple. On dirait une boule de poils vomit, Je suis désolée, c'est pas beau du tout. Euh, hop, voilà. Donc là, je, je viens vraiment continuer cette forme de cylindre. Puisque... Euh, <rire> c'est un pétard. <rire> Parce que ce que je peux c'est un cylindre. Euh, Pauvre la classe, est-ce que... Comment je fais ça queue Hop là je reviens faire ça, et là on a quelque chose de vraiment solide. Hop. Bien garder ça à hors de portée des chats et En fait on a remarqué, euh, on a plusieurs de nos chats, quand il y en a un autre qui vend des poils, qui a des de poils qui traînent, il vient de faire disparaître... Euh l'épreuve. Tr très sympa mais euh, c'est dégueu et là ça m'embête. C'est-à-dire qu'il a laissé quand même les deux autres chats qu'il ne connaissait pas en paix mais il a, il a vraiment euh, essayé de faire disparaître les poils de celui qu'il connaissait pas. Donc tout à l'heure j'avais mis de la colle déjà. Euh, J'espère que je ne suis pas prise trop tôt. Voilà. Mon dieu, le CNES est devenu plus gris avec l'âge. Hop alors, ce que j'avais fait la fois d'avant aussi en complément de la colle, euh, j'avais fait ça avant hein, de mettre la colle, c'était mieux. C'était de venir. Euh, euh, parce qu'on avait eu un problème, je ne sais plus où. Enfin, on avait eu une attaque précédente encore. Euh, C'est un que vous n'auriez pas compris, c'était un. Un bon gros pépère Et le delà c'est des Scottish folles ils ont des petites oreilles. C'est pour ça que leur forme est légèrement différente, mais euh, ça se voit pas trop. Voilà. Je viens un peu euh, enfoncer, la... mélanger, feutrer la nouvelle matière avec l'ancienne. Voilà. Toc, toc, toc. Et alors, je vais essayer avec ce, ce tableau, parce qu'en fait, c'est un tableau un peu en, en feutre, il me semble. Mais ça se mélange pas bien les matières je pensais que ça se tiendrait quasiment tout seul euh, mais ça, ça marche pas voilà Hop. ce que j'avais fait aussi ici c'est mettre un petit peu de pchit euh, collant du fixatif euh... mais ça c'était parce qu'en fait j'avais dû euh, changer le support je l'avais fait sur un carton avant et euh, le carton qui s'était abîmé avec le temps, il s'était gondolé. Et du coup, je l'avais transféré sur euh, ce support-là qui me semblait être euh, beaucoup plus costaud. Voilà. Et puis, bon, bah, les, les petites étiquettes, elles sont faites tout simplement sur ordinateur et imprimées. Euh, comme on a euh, plusieurs chats... Là, euh, j'ai pas mis sa date de décès parce que euh, Yuppie il est encore vivant, tout va bien. Mais comme on a d'autres chats qui sont arrivés, euh, j'ai gardé le fichier pour avoir euh, exactement les mêmes tailles et j'ai toujours du papier euh, crème encore en réserve. Là, j'en profite pour lui refaire un petit peu la tête parce que je trouve qu'elle avait besoin de quelques correctifs. Parce que, mine de rien, ça bouge quand même. Alors, je ne sais pas si c'était avec le temps que ça a bougé. Ou si c'est euh, déménagement, euh, le vent, parce qu'il a affiché, euh, il est dans notre chambre. Ou l'attaque euh, du, du petit chat. Voilà. Donc, je vais m'occuper de faire les poils euh, de Séraphin. Et je reviens après pour vous montrer euh, la mise en forme. À toute. voilà donc là j'ai juste fait euh, la grande aiguille je vous rappelle de faire attention de ne pas vous euh, transpercer les doigts comme je viens de le faire le passage à la grande aiguille donne ça euh, si vous voyez on a quand même quelque chose d'assez grossier pas très très fort et euh, au point de vue de la tenue c'est pas encore ça donc je vais passer euh, à l'aiguille moyenne mais vous voyez un peu l'évolution en fait et là, c'est le moment pour passer à la suivante. Euh, vous allez voir que si vous travaillez euh, avec une aiguille trop grosse par rapport à la texture, elle va avoir énormément de mal à s'enfoncer. Voilà, donc là, alors vous voyez que la masse, elle a clairement euh, diminué. Enfin, la, la taille, le volume, voilà, plutôt le volume, c'est le même. Euh, quoi euh, la masse, donc, a augmenté. On <rire> va passer le cours de physique mathématique. Euh, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Et euh, on est sur... Alors là, vous ne sentez pas la résistance, mais on, je tire et ça tient bien. Donc là, on a vraiment un tapis. Et là, j'ai fini euh, l'étape du niveau moyen. Je vais passer au, au, au fin. Voilà. Donc ça, c'est l'aiguille fine. Et euh, j'ai pas besoin encore de faire les bords. Alors ce que je fais comme euh, manip, c'est un peu taper comme ça partout. Euh, mais C'est comme ça que je me suis euh, pété le doigt, quand, on, enfin trans transpercé un peu le, le pouce tout à l'heure. Euh, donc essayez de mettre vos mains euh, suffisamment à distance ou d'y aller moins rapide, moins brute. Voilà, Là, je viens de recommencer. Faites attention à vos doigts. Quitte à tenir un peu au début et à faire plus lentement et plus loin Et une fois que le, la touffe. Tient euh, en place au niveau de la mousse, venir la transpercer. Parce qu'au pire, si vous faites à côté, bon, on s'en fout. Bah, grave, bon, ça fait rien. Le moins que c'est pas dans votre doigt. Là, je vois qu'on a une épaisseur qui est moindre et ça m'embête un peu. Je vais tout simplement replier. alors Dans un sens, euh, dans l'autre, on s'en fout. Quand je fais ça, j'essaie de remettre un peu comme ça, mais c'est pas très pratique. Euh, faites attention, vous risquez de péter votre aiguille si vous n'êtes pas euh, vraiment euh, bien droit. Il faut être euh, 90 degrés du support. Ce que je fais, c'est que je mets du petit doigt pour, pour guider parce que j'ai du mal à, à sentir où, où, où je vais. Euh, autant vous dire que ce n'est pas forcément un loisir créatif qui est très pratique pour les personnes qui ont des problèmes de coordination. Euh, mais on peut avoir euh, des loisirs où, euh, où on n'est pas forcément le plus optimisé. Hein. Ce n'est pas, pas un problème en soi. Mais là je, je continue. Pensez bien à retourner parce que sinon il s'enfonce dans le... C'est un peu l'erreur que j'avais fait au début quand j'avais fait des formes ultra précises. J'avais pris un emporte-pièce, j'avais bien refait les formes et tout. Et puis quand il a fallu le décoller, bah, c'est bien, les oreillers sont restées là. Et puis tout le reste c'est devenu tout flou comme forme. Je vous dis pas la frustration quand vous avez passé je sais pas combien de temps à faire ça et que vous vous demandez si vous allez même pouvoir récupérer le truc. Euh, alors que ça représente quand même aussi du brossage hein, au niveau des chats. Euh, bon de toute façon on va les brosser mais faut penser à récupérer les poils, à ne pas les jeter, à les stocker, à les mettre hors de portée parce que ces andouilles vont récupérer leurs propres poils pour les manger et mieux les, les vomir après dans les chaussures ou ailleurs. De préférence là où vous mettez vos pieds nuls le matin de réveil. Et il y a des chats, c'est super. C'est une bonne pub. Je pourrais marcher dur du vomi le matin. Voilà, donc là j'ai grosso modo ma forme euh, extérieure qui me semble pas mal. Euh, je trouve que la, les bords sont pas encore assez euh, marqués solides, alors surtout faites pas ça. Hein. Parce que alors là vous êtes sûr vous allez vous, vous, vous flinguer les doigts. Voilà, là j'y vais tout doucement, je tape vraiment pas fort, parce que j'ai mes doigts juste à côté. Et je viens juste vraiment euh, en surface, et ça feutre, hein. ça fonctionne. Hop, ça marche voilà là, ça me permet d'avoir un, euh, un tapis de poils plus dense plus costaud euh, et je pense que du coup ça ira mieux quand je viendrai faire ma découpe là comme je vais pas fonctionner euh, en mode emporte pièce mais en mode découpe il faut quand même avoir quelque chose d'assez costaud faut pas oublier de redécoller et venir le retourner chose que j'étais en train de faire et du coup j'ai euh, des poils là qui sont pas super euh, qui s'enfoncent en fait dans, le, dans, le, dans la, mousse de, la mousse dessous voilà hop Alors, au niveau de la forme je suis déjà en train de réfléchir Séraphin, c'est un, un chat qui est très très très athlétique euh, sur des silhouettes comme ça, je sais pas trop comment on peut le représenter. Il a aussi une très longue queue. C'est un chat, assez haut sur pattes, assez grand, euh, fin. Enfin, ça, il est très grand comme Stan, mais euh, c'est pas un gros pépère, quoi. Parce que Stan, euh, euh, Stanislas, donc il est Là, là, on avait quand même donc, deux Scottish Fold, dont une toute toute petite quand on alors là elle a trois dates parce qu'en fait elle est née en 2012 mais on l'a eu qu'en 2015 euh, parce que c'était une, une chatte qui sortait d'un élevage, euh, d'ailleurs elle a été maltraitée, enfin ça a été euh, la pauvre on, on, on, on a mal au cœur parce qu'on a appris des choses sur son éleveuse qui était vraiment euh, moche euh, après. Euh, mais notre petite puce, après, euh, on a mis longtemps hein, à ce qu'elle puisse développer de la confiance euh, envers les humains et en particulier envers nous. Euh, mais finalement, ça a été. Donc, euh, Stanis donc elle, elle, a, elle quand on l'a eu, elle faisait 3 kg. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment très petit euh, et tout. Et en fait, elle, elle s'est remplumée, mais elle faisait euh, 4 kg ou un petit peu moins de 4 kg. Loch Ness, il tourne autour de 4 kg et euh, Stanislas, le plus haut auquel il est monté, c'est presque 9 kg. Euh, mais il tournait plutôt autour de 8 kg, 8,5 kg. Sachant qu'en fin de vie, quand il était euh, mourant, il a perdu euh, beaucoup de poids. Et euh, là, il est redescendu à 6,5 kg. Donc c'était un chat qui était quand même très très grand. Euh, mais hein, c'était euh, un gros pépère aussi. Quoi. Et euh, Séraphin, que je suis en train de prémouler. Séraphin, c'est un chat qui est grand. Mais euh, il fait 4 kg quoi. Donc c'est... Un... Il, il est fin. Il est fin. Là où, euh, où Loch Ness est assez massif et trapu, il est beaucoup plus petit, euh, Loch Ness en taille. Voilà, donc là je, je, je ré un petit peu euh, les fibres pour euh, gagner en place parce que... Euh, je trouve que là, j'ai pas énormément de char. De taille de chat. J'ai pas de quoi lui faire la queue. <rire> Mais la queue, je vais la mettre droite euh, à côté parce que c'est vraiment... Euh... Et là, il a une longue manque que queue et euh, il la garde beaucoup euh, dressée. Ou alors, c'est qu'il est couché dessus. Voilà. Je vais euh, prendre un bout de papier et essayer de dessiner en vitesse une forme de chat à la bonne taille. Euh, si vous ne savez pas dessiner, vous trouvez euh, des petits euh, gribouillis sur, euh, sur internet. Vous trouvez des, des emporte-pièces. Il y a plein de, de choses euh, qu'on peut récupérer. Alors en termes de posture, bon, quand il est pas couché, hein, euh, il est. Euh, C'est un chat qui se tient assez, assez droit quand même, il rien. Alors je ne sais pas dessiner. Mais c'est pas grave, euh, je le fais quand même. Je réfléchis un peu la taille de sa clé aussi. C'est pas euh, le, le chat euh, dans toute son exactitude. Hein. Hop C'est un chat assez dynamique, il aime bien euh, détruire des gens. Détruire des trucs. Je vais lui faire des oreilles assez, assez dressées, parce qu'il est, est attentif comme chat. L'Opnes, il, il, il est attentif différemment. Lui, un, il, il veille, il vient euh, tirer l'alarme dès qu'il y a un problème avec les autres. chats. c'est un papapoudou. Il vient tout de suite tirer la, la sonnette d'alarme. Il miaule en fait en hurlant pour venir prévenir qu'il y a un problème avec les autres. Euh, c'est Raphaël plus autonome, plus indépendant. Et euh, je vais quand même me courber un peu la queue parce que là ça fait trop, euh, trop poteau. Voilà. Donc je regarde si euh, ça me convient. Je, on ne peut pas faire très précisément parce que la feutrine c'est quand même assez dur à manipuler. Il y a toujours des personnes qui réussissent à faire des trucs de ouf mais euh, voilà. dans le doute euh, faites ce que vous pouvez. Et puis, euh Euh, parce que je suis, la... c'est plus facile de manipuler euh, un papier de, petite, euh, de, mo... de, moyenne. de moyenne, taille. Donc souvent je je découpe mais j'ai pré des c'est pas précis hein, le... le truc. Hop là. J'aurais pu le mettre directement sur les poils et euh, découper après, ça aurait été plus simple. C'est trop tard. Et voilà, pour économiser vos mouvements et notamment si les ciseaux font mal, pensez euh, à venir réfléchir un petit peu en avant vos, vos actions. Pour euh, moins vous fatiguer. Là j'aurais pu vraiment euh, découper avant. Alors, est-ce que j'ai assez de poils Oui. Alors. <rire> En fait je l'avais pas vu, je l'ai fait un peu trop petit, donc je vais bien découper autour et euh, essayer de faire ce chat euh, à carrément flou Voilà. Donc coup je me dis est-ce que je le prends... Euh... Allez, on va se tenter ça à main levée, mais sinon vous prenez le truc, vous pouvez même le fixer avec une pince si c'est plus facile, mais là comme de toute façon, voilà. c'est pas la bonne taille, c'est pas forcément le truc le plus adéquat. Voilà, vous mettez une pince, vous découpez autour et, et c'est bon. Donc moi, j'ai la forme qui me plaît pour Séraphin. Alors, là, je prends mon temps. Je vais pousser mon panneau pour ne pas faire tomber trop de poils dessus. Hop, Je remets mon guide et on croise les doigts. J'essaye de faire euh, des courbes. Euh, déjà, parce que c'est plus associé euh, à la nature et euh, ce qui est naturel. Les lignes droites euh, font plus euh, artificiel. Je crois que c'est un truc que j'ai déjà dit dans mes vidéos d'ailleurs. Parce que ça, ça c'est des connaissances qui sont intéressantes et utiles euh, quand on fait des, des décos de la carterie et tout ça. Euh, parce que si on fait un thème nature et qu'on fout des, des lignes droites partout, il y aura, même si on l'identifie pas, il y aura un truc discordant. Euh, on va se dire « Ah, ça ne matche pas !»« Ça ne fonctionne pas !» Alors là, je me dis « bah Tiens, Plutôt que de revenir découper, parce que le papier on a ce, le fait que quand on découpe, bah, ce sera comme ça. En fait, le, le feutre, vu que ça a une, un côté souple, hop là, je vais pouvoir ne pas m'embêter à refaire cette forme-là. Et économiser du poil. Merci. Puisque euh, la quantité de poil que j'avais ici finalement était pas aussi importante que ce que je pensais. Alors, je vais faire ici pareil. Right. Je viendrai les refaire après, les oreilles correctement, mais là je reprends, euh, je reprends pas la tête. Si, je vais faire les oreilles maintenant. Hop Oh là là là là Ah les petites têtes De toute façon, on peut remodeler un peu. Hein. Enfin, complètement d'ailleurs. Il suffit de faire une boule et on en remodèle entièrement ça me va. Je vous poursuivre. Alors, mon côté sera fin, j'avais dit qu'il était fin, euh, là je suis en train de me faire pas du tout dans un endroit, donc ça va pas, je vais la, le retaper, et là il y a ici j'ai un, un trou qui... ça m'embête. Alors si je veux que ça se voit moins. je vais faire la pièce, là, du coup j'en profite pour vous montrer un peu le, le fait de faire une pièce si jamais vous avez fait une bêtise. Euh, que vous avez troué, vous avez déchiré ou je sais pas quoi, on peut venir euh, retravailler en pièces. Alors, ça, je vous le déconseille parce qu'il y a des gros risques de venir euh, péter sa... son aiguille, aiguille à feutrer. Voilà. Je vais mettre en pause le temps de terminer ça et puis de revenir découper la forme et puis après euh, on collera et puis on verra ce que c'est bon. Alors, quand je vous disais qu'on peut se transpercer le doigt, littéralement, c'est ce que je viens de faire. Vous pouvez euh, préciser aux gens qui vous entourent, si vous êtes maladroit et que vous êtes facilement distrait, de ne pas vous parler pendant que vous êtes en train de faire ça. J'étais en train de refaire les détails de Séraphin et euh, l'aiguille a. Traverser mon doigt, c'est pour ça qu'il y a deux trous, euh, et on voit une magnifique barre à l'intérieur, donc sérieux, ça pique ces trucs, faites attention à vous. Euh, je vais. Ah oh, la vache, ça pique. Euh, je vais quand même terminer ce rafales parce que ça m'énerve. <rire> je fais des loisirs, ça m'énerve. <rire> on voit déjà bien la forme, et en fait là, je la fais euh, non plus en découpe, mais en retravaillant les bords. Euh... Euh, Excusez-moi, je suis un peu distraite en retravaillant les bords à l'aiguille. Euh, mais faites sérieusement attention quand vous manipulez des trucs comme ça. Euh, faites attention. Je reviens. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire une forme qui me convient et qui me plaise. Donc, ça donne ça. Hop, on va pouvoir enfin s'occuper de coller ses rafins. Pas le vrai, bien sûr. Donc, choisissez l'endroit où vous le voulez, le sens également. Euh, parce que, oui, hein, il y a des sens que vous allez trouver plus jolis que d'autres. Euh, moi, j'aimerais bien l'avoir dans ce sens-là. Là. Euh, Pensez à la place pour l'étiquette également. Donc, je ne mettrai pas de. Alors, déjà, je vais faire attention à ne pas mettre du son partout. Euh, ça paraît évident comme, euh, comme idée, mais ça n'est pas tant que ça. C'est l'expérience qui parle. Alors. Donc là, il manque un peu de gonflant ici. mais euh, vu le nombre de fois où j'ai refait la forme, à mon avis, euh, au moment de mettre la colle, euh, on sera encore dans, dans, dans une petite modification, parce que c'est vraiment pas précis. On, on peut retailler, mais euh, comme les autres ont aussi ce côté flou, euh, ça me convient très bien de le conserver. Euh, J'aurais bien mis ça à la fin là, mais il n'y aura pas la place avec Stan, qui, qui est déjà un grand chat. Euh... Je sais pas, peut-être, si quand même. Et puis euh, euh, là, je ne collerai pas tout à fait le bas euh, afin de pouvoir laisser euh, la place pour l'étiquette. Il euh, faut que je vois parce que là, là ça, il est vraiment trop haut en fait. Je n'ai pas, pas tout à fait la place pour 3 trois, euh, trois chats. Euh, et là, il y aurait un problème d'étiquette aussi. Euh, ah Je n'avais pas prévu ça, forcément. Essayez de prévoir vos places avant, du coup il aura le popotin assis sur son nom et puis les oreilles sur les dates de stade. Voilà, hop, parce que ça me va, ça me convient. Alors, la colle, je vais prendre celle-ci, dont je suis pas super fan. Je vais quand même bien repérer l'emplacement. J'en suis pas fan parce qu'en fait elle sort du truc. J'aime bien Craftelier, mais sauf pour leur colle là, je l'aime pas du tout. Euh, hop là elle, elle, elle ressort toute seule et euh, elle a beau être transparente c'est de la colbinique euh, elle me donne pas les résultats que je veux euh, là, là il faut presser très fort pour euh, la sortir puis après elle va sortir toute seule elle, elle fonctionne assez à contretemps ce qui me convient euh, là, là ça, ça, voilà, ça sort pas c'est bon, assez galère et puis après elle va puis, vous voyez, elle est très épaisse, je l'aime pas cette clé. Mais bon, on va la finir. Donc là, si par exemple, je... Oh, voilà, ça va sortir... Euh... Ça va continuer à sortir tout seul du, du mouchon. Puis pendant un moment, mais lentement. <rire> Vraiment un contre-temps de ce que je veux j'aime pas là pour le coup pas hésiter à mettre euh, pas mal de colle alors celle-ci elle est vachement épaisse donc euh, ça va m'arranger sur ce coup là et j'avais dit pas trop en bas parce qu'en bas justement je voudrais que euh, je, je voudrais pas qu'il y ait de la colle parce que je mettrai l'étiquette plus tard bon, on n'a pas tant de chats que je me souvienne pas qui, qui. donc je reprends bien le sens que je veux qui était l'autre, euh, hein. pas celui-là, c'était celui-là, mais je vérifie, on ne sait jamais. Hop. La colle liquide, c'est plus pratique hein, pour faire ça, et j'ai oublié d'en mettre sous la queue. Hop, on y va. Ça, ça, c'est fatigant aussi pour les doigts de faire ça. Voilà, ça y est. On va essayer quand même que les dates de, de stade soient lisibles. Et comme je vous l'ai remontré tout à l'heure, alors évitez de foutre de la colle sur vos aiguilles, c'est pas génial. Mais je peux venir quand même hop, réajuster un petit peu, là par exemple, euh, la forme des oreilles. Voilà. Ah. En ça, je les positionne euh, un petit peu mieux, je les reforme. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est mettre un poids et laisser sécher. Donc, c'est une création qui est euh, assez longue, assez euh, un petit peu difficile quand même, assez technique et puis euh, euh, à risque de blessure. Donc euh, voilà. Pas forcément conseillé en, en termes de, de niveau débutant ou à des problèmes. Mais euh, pourquoi pas, euh, si ça vous tente, euh, c'est une technique qui peut être sympa. Et puis euh, la laine, mais généralement on travaille de la. De la laine, c'est beaucoup plus facile que le poil de chat. <rire> le poil de chat n'est pas facile à manipuler, je trouve. Euh, mais c'est comme les chats, ils en font qu'à leur tête. Et puis c'est chiant, on les adore. Donc, euh... donc voilà. Euh, Amusez-vous bien. Et si vous êtes blessé et tout ça, pensez à bien vous laver les mains. Si jamais il y a besoin euh, à désinfecter et mettre des pansements. <rire> mais essayez de ne pas vous blesser. faisiez pas comme moi. <rire> Au revoir.